S'affirmer dans l'être humain, ça veut dire possiblement être éloigné de l'amour euh, inconditionnel au niveau spirituel, mais de l'amour et de l'attention que pourraient te porter les autres. Ou de l'amitié que pourraient te porter les autres. Euh, L'affirmation, ça sous-tend en toi, animalité, pour le groupe aussi. L'affirmation, c'est euh, te retrouver face à tes pulsions primitives et, et de les assumer. C'est-à-dire que si tu as, si as envie de donner un coup de massue à quelqu'un, Donne-le, ça te fera du bien. Donner un coup de massue à quelqu'un, c'est la symbolique pour dire à, si tu veux dire merde à quelqu'un, dis-le. Il n'y a pas de stratégie à avoir. Il n'y a pas de. de peut-être que, en disant ça, peut-être que, oui, mais comme je travaille ceci, ça me renvoie à cela. Non. Ça, c'est ton délire que tu. C'est le délire que je me crée envers moi-même pour pouvoir m'assurer que mes actes sont bien fondés. Donc tout le côté spirituel, analyse, clairvoyance, etc., c'est un peu une soupe nauséabonde d'excuses de, que l'on se donne pour pouvoir avoir bonne confiance. Je vais me faire des amis. Euh, c'est simplement ta perception de la réalité. C'est Que ce soit spirituel ou pas, ce sera toujours ton interprétation de la réalité. L'essentiel, c'est est-ce que t'actes en, en cohérence avec tes réels besoins, de ce qui vibre vraiment. Donc, c'est normal que ça te fasse baliser vis-à-vis -vis des autres, parce que forcément... Ah, d'accord, d'ailleurs, tu n'as pas compris une croyance. Euh, tu euh, n'as pas compris que, peu importe qu'on te donne de l'attention, qu'on te donne de l'amour, qu'on te jette des pierres, qu'on te crache dessus, qu'on soit en colère contre toi, ce sera toujours de l'attention. Les seules personnes, les, en fait beaucoup de, les, les personnes qui ont compris ça, c'est tous ceux qui sont euh, politiciens, politiciennes, euh, etc., etc. Tout ce groupe-là a parfaitement bien compris que en fait on s'en fout. Mais bref, ça c'était vraiment une, une information qui passait comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire pour toi, Jonathan Euh, tu ne te respectes pas parce que tu ne respectes pas tes besoins. Tu ne te respectes pas parce que tu ne vas pas au bout de tes besoins. Tu ne vas pas au bout de euh, ce que pourrait t'apporter euh, la colère comme outil, parce que tout peut être un outil. Mais toi, tu préfères en rester, je suis en colère, et voilà. Il euh, y a quoi d'autre Alors ça, ça va concerner aussi le groupe. Ah ok, c'est euh, quand tu me parles l'éloyer de l'amour. Alors, ça vient, ça vient vraiment résonner dans la structure du groupe parce qu'il y a un espèce de faux semblant. Mmh, okay. On a cristallisé déjà un, un premier niveau de, euh, de fonctionnement de « Ah oh mon Dieu, mais je suis accro à l'amour que me donnent les autres. » Donc en fait, on pense que l'amour provient des autres. Et ça, c'est dû à quoi C'est dû au côté... Ah d'accord. C'est dû la... au côté blessure 1, 2, 3, 4, 5, je vais y arriver. <rire> euh, C'est dû au côté euh, blessure de rejet, les 5 blessures. Euh, les 5 blessures, blessure de rejet, blessure d'abandon. Ok, on est, on, on est tous à peu près sur ça. Euh, pourquoi est-ce qu'on on choisit d'alimenter cette... okay. en fait on alimente cette blessure de rejet parce que derrière euh, c'est notre rôle social qui va avec le rôle de fusible et qu'est-ce qu'il faut dire pour changer ça pour faire bouger ça je stresse pour rien mais oui c'est ça putain ouais euh, ce que ça me renvoie pour moi c'est euh, euh, le psoriasis dès qu'il y a un stimuli extérieur qui me stresse notamment concernant la famille et autre chose d'ailleurs me dit le silence. Euh, je crée quelques... Je crée, en fait, mon, mon côté, euh, le, le, le psoriasis se crée. Pourquoi je crée du psoriasis Parce que je mets une barrière entre moi et les autres. Euh, ouais. Je, je mets une barrière entre moi et les autres parce que ça me plaît bien. Et le groupe fait ça, concernant la blessure de Roger et d'abandon. Ça nous plaît bien d'être dans ce rôle, ça nous plaît bien de. Ça nous définit socialement. On préfère être, défi... être défini socialement parlant par les autres plutôt que de se définir soi-même. Euh... Parce que en se dé... définissant soi-même, on n'est pas sûr d'aimer ça. On est un peu des masos qui aimons euh... nous faire mal, mais à travers l'autre et on se refuse de, faire se, de se faire mal à soi-même. Je sais que c'est très bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment l'information pour faire, pour faire débloquer la structure du groupe. Euh, alors, soit dit en passant, le, le deuxième atelier en ligne donc de mai euh, aura pour terme les cinq blessures. Donc, euh, rejet, etc. Basé sur le livre de lisbourg Bourbeau, je crois, de mémoire. Ok. Euh, affirmation. Ouais, donc on est cristallisé sur un rôle... Euh, ok, non. Je ne vais pas dire ça. Euh, je crois que c'est bon, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose euh, Ouais. On avance à tâtons. On a du mal à réaliser les réelles actions qu'il nous faut pour être au fait de nos besoins, au fait de qui on est. Ça nous stresse pour un rien. On est un peu, euh, on est un, peu un lémurien, ou je sais pas, un suricate, on est au bord de la tanière, comme ça. Et dès qu'il y a un bruit, dans la savane, on, se, on, on, se, euh, on se casse dans son dans notre terrier. Voilà à peu près le, sur quoi on est. Ouais, c'est ça. C'est en train de faire bouger. Donc on a un rapport à l'extérieur qui est euh, totalement biaisé, totalement faux. Alors, faux, j'exagère en disant ça. Il est euh, ina inadéquatement, il est inadéquat, il n'est pas bien placé. Pas bien placé parce qu'on refuse de placer son pouvoir. Donc, forcément, il faut bien qu'une énergie prenne la place. Et nous, c'est euh, la blessure de rejet, d'abandon et le côté je me casse dans ma tanière dès qu'il y a un stimulé à l'extérieur. Donc, je suis en méga stress dès qu'il y a quelque chose. Euh, le stress nous pousse à faire quelque chose. C'est une énergie de survie. Euh, choisir de se casser, c'est une des stratégies. C'est une des conséquences de cette stratégie. On pourrait très bien attaquer. On pourrait très bien réfléchir. Nous, on, on choisit de rentrer à l'intérieur de soi. Ouais. Ok, d'accord. En fait, on a... ah, oh, okay. en allant dans la confrontation avec l'autre, c'est là qu'on... Qu euh, oui, qu'on va générer le plus de stress, mais qu'on va vivre la... La scène de manière la plus intense. Ouais, voilà. Et ce côté solitaire, donc plus tu essaies de t'affirmer, plus tu as l'impression de t'éloigner de l'amour. Il euh, y a une notion de pouvoir derrière, euh, le pouvoir que, tu, que je ne capte pas en moi, que je ne que je ne prends pas conscience. Parce que pour toi, le, le côté « je me sens tout puissant » pèse moins dans la balance par rapport à euh, « je me sens aimé ». Parce que ta priorité de vie, c'est d'être aimé, pas de te sentir puissant. Merci pour ta question, Jonathan.